Alors, bonjour mesdames et messieurs, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle petite section du Sentier du Moulin qui s'appelle la Fabuleuse. Une piste bleue qui est encore en construction. Donc, qu'est-ce que je vous montre présentement Ce n'est que le début. Fait qu'un petit avant-goût en ouverture officielle. Ça fait que c'est une piste qui est en construction depuis l'été dernier. Le Sentier du Moulin fait beaucoup d'offres d'efforts pour offrir des pistes de tous les calibres donc après vous avoir présenté la monstrueuse Magneto cette année on va en avoir une pour tous la fabuleuse avec une super belle petite piste flowy qui va être pas mal dans les plus faciles du secteur je dirais Fait que, quelqu'un qui vient faire exemple les petites QMG ça va être une super belle piste pour eux autres avec pas besoin d'un gros bike, pas besoin d'avoir 180 de travel. Vous pouvez faire ça avec à peu près n'importe quel bike. Avec une super belle petite piste qui risque d'être hyper populaire. Ça fait qu'elle se prend au petit hub principal. Ça ici, ça va un petit peu plus vers le nord. Donc, ça, c'est encore dans la piste, oui, je suis correct. Je veux comme pas faire de section fermée, excusez. Toujours fait fabuleuse ici. Yep. Ça, je voulais l'an passé, je revenais de faire une vieille Léon, puis je voyais ça, je suis comme mmm, c'est quoi cette belle petite piste-là? Ça fait comme vous voyez, rien de super fou. Pas de piège, pas rien qui risque de faire passer par-dessus votre bike. Fait que, si vous savez pas quoi venir rouler au sentier du moulin, c'est une excellente option. Celle-ci. Alors, pour l'instant, le reste est terminé. On va respecter ça. Alors, ouf. de mon côté, je vais vous montrer la toute nouvelle Power Metal Bad. Double bleu. Qui a été ouverte ça fait à peu près 10 jours. On a eu des bons intempéries hier, je crois. Donc, ça se peut qu'elle soit un petit peu humide. Vous en êtes donc avertis. Ah. Ceux qui montent, ont fait un stop. Nous autres, on peut continuer. Ça fait que la Power Metal balade est la toute nouvelle piste de Empire 47. C'est une double bleue, selon leur classification. Donc on peut tout simplement voir ça comme une vue. Mais c'est une piste qui va être assez facile. Va être possible d'être roulé par Après tout le monde qui a un petit peu d'habilité de base. C'est une très belle piste pour se déjeuner un petit peu en pierre 47. S'amuse un peu avec le flot du centre. Ça fait que versus une piste comme la chamane elle va avoir un peu plus de sauts. Un peu plus d'obstacles en bois. En fait des... Oh, j'ai manqué ce saut. Là, excusez, je suis pas concentré. ça, elle ici va être beaucoup plus naturelle. Pas de gros obstacles, pas de gros défis. On va avoir... Euh, un gros obstacle de North Shore à la fin. Qui va nous permettre de passer par-dessus une des pistes. Sinon, comme vous le voyez... C'est vraiment une piste qui s'adresse à Truss je manque un peu de cardio. C'est vrai que c'est la piste parfaite pour venir rouler avec les enfants, pour une fille à la copine. C'est sûr que je vais amener la mienne essayer ça. On arrive ici. Une grosse construction de bois. Oup. On va le faire pas glisser. Wow. Hop. Je ne sais pas, on passe à côté de quelle piste, ou plutôt au-dessus. Ça serait tu la descente du coude. Si vous le savez dans les commentaires, je suis comme curieux. J'ai pas remarqué euh, la piste qui passait. Si vous aimiez... Oh, un petit drop. Oh. Si vous aimiez l'aspect accessible de la Huron, je dirais qu'en ordre de difficulté, la Power Metal Ballade pourrait être votre prochaine. On va même de vous lancer dans les pistes comme la comme un 13. il règle un petit problème technique C'est fait ici. la dernière section un petit peu plus de vitesse la piste est un peu plus large on va avoir des bons berm qui vont te permettre de rester très rapide Oups. quelques petites possibilités de saut Mon vélo qui craque. Oh non, ça ici les derniers mètres. Hop et voilà, c'était la power metal balade.